Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube, Mister With You. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le GTA RP que je fais depuis un certain nombre de temps maintenant. Donc voilà, présentation du quatrième épisode. Je vous laisse la regarder le gameplay et je vous dis à tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire, monsieur le gens Il va y avoir une, une, une randonnée de 4, 4 là si vous voulez y participer. 2000. 2000, euros, de, monsieur, 2000 euros la participation, mais il euh, y, y, des... y aura de l'action. Il y aura des challenges. Bah après je pense que ça, comme Monsieur Fever, je pense que ça sera sur place, on verra ça directement. mais. Regardez Monsieur moule Non mais on du vous coup, suffit, euh, parce que bah, c'est que la route, je préfère que ce soit toi en fait, Après, euh, ça te dérange pas. Bon, on va monter côté nord, hein. ouais, c'est parti. Pas de flic, hein, vous êtes en civil, là, monsieur Demoulin. Je ferme, je ferme la route comme ça, moi. Bon. Oh là, attention Non hein, mais j'ai eu tout vert là. depuis tout à l'heure, mais là, par contre c'est rouge. Sinon on n'est pas arrivé. Quoi. Ça va encore être de nuit. Euh, on fera les paiements sur place. Ouais, avant l'activité. Ok. Comme J'ai eu chaud. Oh putain ça pète devant. Explosion devant. Et qu'il y a un camion citerne qui a rentré dans quelque chose ou quoi? Ah oui, il y a un accident et après je. Ça qui est bien dans GTA. Les PNJ sont, sont si malades que nous. Ah, des fois ils sont pieds, là. Ah Ouais, c'est clair. Oh, eh Bonjour messieurs. Tu es des motards. Hein. Ouais, il m'a insulté direct. Il m'a insulté direct le mec, il vient vers moi là, regarde-le. T'as insulté Ouais, ah, direct, fils de est p. Fais se la femme, il t'arrive quoi. Côté de la pète là. Toujours payé CD, un pop Mets ton clignotant le président. Ah, mets ton clignotant. Hein. Ah, vrai, je vois que tu tous. vas m'apprendre à conduire, j'hallucine. Vous achetez tous un parachute. Oh, c'est Robert Putain Robert, ça fait longtemps. Ça va Et... ouais, C'est le surplus militaire, t'es un peu plus là, je me fais rouler. Robert arrive de France, regardez, il a même mis son bracelet. Robert arrive de France. Alors parachute, monsieur. Ah bah toujours voilà. il gère prend le pauvre. <rire> il il a pas de chance avec son voilà. cadavre. Allez vue intérieur monsieur oh Les gourmes. C'est parti va intérieur. Qu'est-ce que t'as fait toi <rire> Mais tu es passé à travers par pare-brise. Ouais. <rire> oh les gars Attendez, faut pas que je me trompe de route hein Ah, vous conduisez contre les sauvages, hein, c'est dingue Après, vous dites PNJ dans le jeu, mais vous, euh, pas mieux Ah euh, Regardez Qui c'est qui fait le con, là Ah ouais, est poussière. La poussière, euh, le plus avantagé, c'est monsieur Piver. Hein. Ah, mais il fait tout droit. Il faut aller où là Putain, c'est chaud avec la poussière. Ça m'envoie que dalle avec la. Ouais. <rire> Je propose une fois qu'on est bien dans le mont Chilade, qu'on risque pas de se tromper de chemin, que monsieur Piver essaye derrière. Ah, hein. eh, il faut couper. Hein. Attendez, attendez, je suis en train de tomber, non Non Putain, non, je vais remonter ça moi. Par le chemin Ouais, ah bah, tu... C'est beau ça, c'est beau ça, s'il faut. C'est bon, attends, je vais retrouver le chemin. Et monsieur Igor, vous avez un parachute à l'intérieur, on va s'arrêter ici pour la première. Il y a une petite surprise monsieur. Ah il y a une fille au sommet. Non, vous êtes où là Parce que je vois pas. Hein. J'arrive moi. Bon. Doucement, doucement, doucement, doucement, doucement, doucement, on se gare, on se gare, on se gare, on se gare, <rire> doucement! Et voilà, c'est moi qui ramasse comme ça. Igor, vous avez vu? Il est tombé en bas, Igor. Ah oui, c'est joli balade ici. Doucement derrière. Les gars, les gars, tout seul C'est Je crois que tu es mort! Là, je pense que t'es mort, c'est <rire> bon! Je suis dans la merde, j'arrive pas à remonter, les gars! Comme si j'avais toujours. Ça vous plaît, voiture, messieurs, jusque-là Jusque-là, c'est pas mal. Au nombre de tonneaux, c'est rentable. Moi, ouais, c'est que le pire, là, c'est qu'on n'a pas encore attaqué la... la réelle montée de mon chilade, ou alors on arrive de l'autre côté. Attention, ça tourne sec là derrière. Doucement, euh, monsieur Lopez dans le virage. Mmh. <rire> J'attends que. Ouais, c'est bon. Ah bah voilà. Voilà ouais. oh C'était normal ça non. Attendez, faut que je reprenne ouais. de l'élan, reculez, reculez, reculez. J'étais pas mal là, c'est normal. Ah oh bah non fait retour, hein. Oh là Ah bien vu